Bonjour, je m'appelle Maxence, on est ici au cimetière de Montrouge pour faire une commémoration sur la guerre d'Algérie pour, pour honorer les civils et les militaires pendant, pendant cette guerre. Nous allons désormais procéder au dépôt de gerbe. J'appelle Monsieur Joachim Timothéo, conseiller départemental. Je m'appelle Caroline Aumont, je suis élue au conseil municipal, j'ai 9 ans et demi, je suis dans la commission environnement cadre de vie et cette commémoration était très émouvante, j'ai beaucoup aimé car on a déposé des fleurs, on a pensé à tous les morts et ça représente quelque chose d'important pour moi car j'ai de la famille un petit, un petit peu du côté de ma mère algérienne. J'ai adoré cette commémoration et j'espère pouvoir en refaire de nouvelles. Alors le conseil municipal des enfants c'est 52 enfants de CM1 et de CM2 qui sont répartis en quatre groupes de travail donc solidarité-échange, animation-communication, sport-culture-loisirs et environnement-cadre de vie et en plus de tous les projets que nous montons tout au long de l'année on participe régulièrement aux différentes commémorations donc nous avons participé au défilé au dépôt de gerbes et surtout nous avons chanté la marseillaise au monument aux morts et sur les 52 enfants ils étaient quand même 20 enfants du conseil municipal à être présents aujourd'hui Alors aujourd'hui pour cette cérémonie de commémoration de la fin de la guerre d'Algérie nous sommes accompagnés du conseil municipal des enfants donc voilà quatre représentantes du conseil municipal avec leurs belles écharpes, n'est-ce pas mesdemoiselles Oui, elles sont très jolies ah, Est-ce que c'est votre première commémoration Oui, oui. Euh, oui, oui je suis pas là au ah, toi, toi, oui, mais toi non. Moi, non, j'étais pas là au 11 novembre. Euh, moi, j'étais là le 11 novembre, du oui, c'est ma deuxième. C'est vrai, donc c'est votre deuxième. La guerre d'Algérie, ça vous dit me... quelque chose Oui, moi, parce que ma grand-mère, elle est en Algérie française, alors elle m'a tout raconté. Ah. Bah moi c'est Chloé Audray, euh, je suis conseillère municipale euh, au CME euh, à Montrouge et euh, on a fait la commémoration euh, de la fin de la guerre d'Algérie et moi ça me tenait beaucoup à cœur euh, de la faire parce que mon grand-père euh, avait participé à la guerre d'Algérie et euh, moi je trouve que ça s'est très bien passé et j'ai adoré représenter euh, euh, le conseil municipal sur la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie.